Le fémur est un os lent qui constitue à lui seul le squelette de la cuisse. Il s'articule en haut avec l'os coxal formant l'articulation de la hanche et en bas il s'articule avec le tibia et la patella formant l'articulation du genou. C'est un os lent, il présente donc une diaphyse et deux extrémités supérieures et inférieures. Pour l'orienter, il faut placer l'extrémité la plus volumineuse en haut, la partie arrondite et l'extrémité en dedans, et le bord le plus tranchant en arrière. Ce fémur est donc un fémur gauche. La diaphyse fémorale entre les deux extrémités est triangulaire à la coupe. Elle présente donc une face antérieure, une face médiale et une face Latéral. Il présente aussi trois bords, un bord latéral, un bord médial et un bord postérieur tranchant appelé ligne âpre. Sur la face antérieure, on reconnaît ici en rouge l'insertion du muscle vaste intermédiaire. En bas, l'insertion d'un muscle inconstant l'articulaire du genou. Le bord postérieur est tranchant. Il va se bifurquer en bas et se trifurquer en haut. Il est constitué de deux lèvres médiales, donnant insertion au muscle vaste médial et latérales, donnant insertion au muscle vaste latéral. Il présente aussi un interstice qui donne insertion au muscle adducteur. Au niveau de sa partie supérieure, il donne aussi insertion au muscle grand fessier et pectiné. L'extrémité supérieure est formée d'une tête arrondie, d'un col et d'un massif tuberositaire, le grand et petit trochanter. La tête représente un segment de sphère et présente la fovea capitis qui donne insertion au ligament rond. Elle est reliée au massif trochantérien par le col fémoral qui fait un angle de 130 degrés avec la diaphyse. Quand cet angle est supérieur à 140 degrés, on parle de Coxavalga. Quand il est inférieur à 120 degrés, on parle de coxavara. Le massif trochantérien est formé du grand trochanter et du petit trochanter. Le grand trochanter présente une face latérale sur laquelle s'insère principalement le muscle moyen fessier, une face médiale qui donne insertion au muscle obturateur interne et au muscle jumeaux supérieur et inférieur. Le petit trochanter donne insertion au muscle psoaciliaque. L'extrémité inférieure présente à décrire les deux condyles fémoraux latéral et médial, séparés par les chancrures intercondyliennes où viennent s'insérer les ligaments croisés. Il est surmonté par la bifurcation de la ligne âpre qui délimite l'espace poplité. Les deux condyles fémoraux sont surmontés par les deux, les deux épicondyles latérales et médiales. Sur la face antérieure de l'extrémité inférieure, on reconnaît la trochlée fémorale qui répand à la patella. Sur le plan pathologique, le fémur peut être le siège de fractures à différents niveaux, surtout au niveau du col du fémur, définissant les fractures cervicales, surtout fréquentes chez le sujet âgé, porteur d'os ostéoporotique.